Bonjour à tous, je suis Kevin Jean, épidémiologiste, actuellement en post-doctorat à l'Imperial College de Londres. Je travaille en épidémiologie et prévention des maladies infectieuses avec des applications Principalement sur le VIH, et la fièvre jaune, et donc euh, mon travail repose essentiellement sur de l'analyse quantitative de données et de la modélisation mathématique. Et donc, ce sont des, des choses pour lesquelles j'utilise le logiciel R que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, R est un logiciel euh, de statistique qui est basé sur un langage très proche des langages de programmation, euh, ce qui fait que, euh, que c'est un logiciel très large et qui peut s'appliquer à à peu près tous les domaines qui nécessitent des statistiques, que ce soit les sciences de la vie, la santé, euh, l'économie ou la psychologie. Euh, C'est un logiciel libre, gratuit, et tout un chacun peut développer ce qu'on appelle des packages, des petites boîtes à outils de fonctions déjà enregistrées. Euh, et donc, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, vous pouvez être sûr que quelqu'un aura, aura développé des packages qui vous seront utiles. Alors, le but du screencast aujourd'hui, c'est pas de vous apprendre à utiliser R, il faudrait plus, que, que, plus longtemps que, que, que ça. Mais c'est de vous faire un peu une démonstration de ce qu'on peut faire avec, avec ce logiciel. Donc, euh, voilà ce que ça donne quand on l'ouvre. C'est un logiciel assez austère d'un point de vue graphique. Hein. Ce n'est pas, pas, pas beaucoup de menus déroulants, de, de choses comme ça. Donc, ici, c'est ce qu'on ce qu appelle la console. Donc, là, je vais pouvoir taper des instructions. Et, euh, et il me sort les résultats, donc euh, 3 plus 2, 5, exponentielle de 10, euh, et le résultat. Donc la, la version de base de R n'est pas très pratique et pas très agréable d'un point de vue graphique. C'est pourquoi j'utilise un, un éditeur. RStudio, donc vous avez les références ici, il y en a plusieurs, moi c'est celui que j'utilise, gratuit également, et qui permet d'avoir une interface graphique un peu plus agréable. Donc la même chose, en haut j'ai ce qu'on appelle un script, donc c'est la partie dans laquelle je vais écrire et que je pourrais enregistrer, et en dessous ce sont les sorties. Donc si je recommence, 3 plus 2, je lance, j'ai le résultat en dessous, exponentielle de 5, j'ai le résultat en dessous, et donc à partir de là, je peux également me construire ce qu'on appelle des variables, donc des suites de, des suites de chiffres de valeurs que j'introduis dans, dans, dans quelque chose que j'appelle pour un pour x par exemple, ici. Donc par exemple, je vais me créer ici une variable qui va valoir toutes les valeurs de moins 5 à 5 avec un intervalle de 0,2. Je lance, euh, il se passe rien parce que pour l'instant il a mis ses valeurs dans X, mais si je lui demande d'afficher X, voilà ce qu'il me donne, il me donne bien toutes ses variables. Et vous voyez d'ailleurs qu'ici, il a, il me montre en haut à droite dans, dans l'écran ce qu'il a enregistré, ce qu'il a en mémoire. Et maintenant avec cette variable X, je vais, pouvoir, enfin, je vais pouvoir faire des opérations sur cette variable X. Par exemple, je veux un vecteur qui soit toutes les valeurs de X, un vecteur qui, à partir des valeurs de x, me calcule 1, moins exponentielle, pardon, 1 sur 1 plus exponentielle de moins x, la fonction logistique. donc Pareil, il le calcule, il ne l'affiche pas, sauf si je lui demande, donc je lui demande de m'afficher. J'ai les valeurs de y, et maintenant je peux tracer, par exemple, y en fonction de x. Et voilà, j'obtiens une belle courbe logistique. Vous allez travailler sur des données qui vont arriver sous forme d'un classeur Excel. Donc voilà par exemple les données que j'ai utilisées aujourd'hui. Ce sont des données de report de cas de fièvre jaune dans différents pays. Donc vous avez les pays ici. Et donc ces cas seront non confirmés ou classés comme probables. Dans le cas de la fièvre jaune, beaucoup de cas sont des faux cas de fièvre jaune pour ce qui est de la surveillance. Euh, défaut positif on va dire et donc ça nécessite une deuxième classification c'est pour ça qu'ils sont classés en, confirmés, en non confirmé ou en probable alors la première chose à faire ça va être d'importer ma base de données dans R, donc c'est ce que je fais avec cette ligne et donc vous voyez qu'elle apparaît en haut à droite et donc que j'ai une base de données, si je lui demande les dimensions de ma base de données, c'est ce que je retrouve ici 12 623 euh, lignes, donc observation pour 13 colonnes si je clique sur ma table ici j'obtiens enfin je, le, je la visualise un peu comme je la visualisais dans excel et euh, une commande très pratique dans R elle s'appelle summary je la lance et Summary me fait un, un résumé de toutes mes variables euh, présentes dans ma base de données donc par exemple ici vous voyez que euh, j'ai sur mes 12 600 et quelques observations j'ai 5200 femmes 7380 hommes il me la fait pour toutes les variables à partir de là, maintenant, je vais pouvoir faire des statistiques descriptives sur ces variables. Et par exemple, je vais regarder euh, ma variable d'âge. Donc ici, je le fais on en tapant en dollar $Age pour lui dire que dans la table que j'ai appelée tab, je travaille sur la variable d'âge. Et donc, vous voyez qu'en sortie, il me donne la moyenne, la médiane, l'écartil, maximum, minimum je peux tracer à partir de là l'histogramme des âges, pour avoir la répartition, la distribution des âges dans ma base de données. Donc vous voyez ce que ça donne, beaucoup de jeunes, très jeunes, et une pyramide des âges qui diminue par la suite. Et par exemple, une des questions que je peux me poser, c'est est-ce que dans cette table de données, les hommes en moyenne sont plus jeunes que les femmes ou plus vieux Est-ce qu'il y a une relation entre âge et sexe dans cette base de données Donc, Pour la visualiser, je peux faire ce qu'on appelle des boîtes à moustaches, des boxplots. Donc voilà ce que ça donne, à gauche j'ai la distribution des âges pour les femmes, avec la médiane en noir pour les hommes, elle est à droite, donc vous voyez que ça n'a pas l'air très différent. Euh, je peux également tracer des histogrammes pour chacun, donc un histogramme pour les, des âges pour les hommes, un histogramme des âges pour les femmes, c'est ce que je fais avec ces trois lignes ici. Voilà ce que ça donne, donc on a effectivement l'impression que les distributions d'âge ne sont pas très différentes chez les hommes et chez les femmes, et R me permet également de faire des tests statistiques. Donc si je veux tester par, par exemple l'âge moyen des hommes et des femmes euh, dans cette base de données, je peux faire un test de T. Euh, C'est ce que j'ai fait ici, donc je le lance. Et voilà la sortie qu'il me donne. Donc dans cette sortie, il faut prendre un peu la pour les lire. Il me dit par exemple que la moyenne des âges chez les femmes est de 19,3, chez les hommes elle est de 19,5. Et donc la p-value de mon test est 0,55, c'est-à-dire que je ne peux pas rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle les hommes et les femmes ont en moyenne le même âge dans cette base de données. Je peux également euh, croiser des variables binaires, donc faire ce qu'on appelle les tables de contingence. Donc ici je vais euh, essayer, faire une table de contingence en croisant ma variable prob cases. Donc c'est euh, les cas, la classification des cas, s'ils sont Probable ou non confirmé, et ici l'outcome, c'est-à-dire si les cas, enfin, si personnes sont décédées ou vivantes. Donc je fabrique cette table et je la visualise. Donc ici vous voyez qu'on a euh, une table avec quatre cases où on a croisé nos deux variables. Donc là ça ne me parle pas trop en chiffres absolus, mais je peux calculer des pourcentages. Donc par exemple, j'ai calculé les pourcentages en ligne pour savoir quel pourcentage de décédés on a parmi les cas probables et quel pourcentage de décédés on a parmi les cas non confirmés. C'est ce que je fais ici. Donc là, il faudra les multiplier par 100. Donc Ce sont des fractions. Ce ne sont pas des pourcentages. Et donc, j'ai 1,7% de cas décédés parmi les cas non confirmés et 4,5% parmi les cas probables. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que cette différence est significative. Donc là, je peux faire un test de qui 2 Je lance. La sortie est très courte. Il me donne la p-value de mon test qui vaut 10-5, donc ici je rejette l'hypothèse nulle en disant que euh, la fréquence des décès est plus élevée parmi les cas probables que parmi les cas non confirmés. Ce qu'on peut faire également avec R, et ce que vous aurez envie de faire si vous poussez un peu les analyses, ce sont des modèles euh, de régression euh, univariés ou multivariés. Donc là, par exemple, je vais faire un modèle de régression multivariée pour expliquer la variable propre quasi, donc la classification des cas, en fonction du sexe, de l'âge, du lieu euh, d'habitation, et euh, in/out patient, c'est une variable qui, qui explique si les patients sont des patients ambulatoires ou hospitalisés. Je la lance et je vous explique un peu ce qui... Donc ici, j'explique une variable binaire, donc c'est une régression logistique. Je l'ai lancée, j'ai mis les résultats dans ma variable modèle 1, et je peux observer les résultats de cette variable modèle 1. J'obtiens une sortie bon, qui n'est pas très facile à lire, mais un tableau avec les coefficients des de paramètres, des erreurs standards et des p-values. Donc certaines sont non significatives, dont sont significatives, c'est ce que vous voyez là. Je peux calculer à partir de ces coefficients des odds ratios en régression logistique et des intervalles de confiance. C'est ce que je fais avec ces deux lignes de code. Et vous allez voir que par exemple, si vous savez lire ces sorties, la variable patient, elle vaut 0,7 avec un intervalle de confiance qui ne comprend pas 1, hein, on en conclut que euh, les patients qui sont ambulatoires ont un risque de 0,7 par rapport aux autres patients, euh, d'être des cas probables de fièvre jaune, et que les autres ont plus de chances d'être confirmés, des, des, des cas non confirmés, pardon, et, euh, et ceux-ci ajustés sur les autres variables que j'ai mis dans mon modèle. Donc là, vous allez me dire, OK, R, c'est faire des trucs... Euh, euh, sympa, des modèles univariés, multivariés, mais les résultats sont quand même pas très faciles à lire dans ces tableaux. Et alors, l'avantage de R, c'est que, avec un peu de programmation, vous allez très vite pouvoir mettre en forme vos résultats. Euh, donc là, par exemple, j'ai écrit une fonction, donc c'est euh, une trentaine de lignes de code, qui va me permettre de, euh, de mettre en forme mes résultats. Donc, je veux calculer le même. Donc, cette, cette fonction, je vais la lancer parce qu'elle prend un peu de temps pour calculer les intervalles de confiance. Et je vous explique en même temps. Donc, je lance ces trois lignes. Ici, j'ai lancé ma fonction qui s'appelle Multilogistique. Je lui définis ma variable, ce qu'on appelle variable dépendante, donc celle que je veux expliquer, et un vecteur avec mes variables explicatives. Et je lance ensuite ma fonction. Et en fait, ce que permet R, c'est de mettre dans chacun, chacun des résultats d'un modèle dans une variable et ensuite de rappeler ces variables pour les mettre dans des cases d'un tableau, ce qu'on fait avec des boucles informatiques pour la longueur des variables. Et donc, euh, très vite, donc là ça va, les résultats vont bientôt arriver, il met un peu de temps à calculer les, les intervalles de confiance en régression logistique, je n'ai jamais trop compris pourquoi. Et donc, avec cette fonction, je vais pouvoir très facilement me faire des tableaux beaucoup plus lisibles. Donc ici, vous voyez à peu près les sorties. On a les mêmes résultats que tout à l'heure. Donc par exemple, pour ma variable inOutPatient, bien, je retrouve mon 0,7 et l'intervalle de confiance. Et surtout, là, je lui ai demandé d'enregistrer ma table dans un fichier Excel. Donc si je vais, euh, je peux aller retrouver ma table donc, que j'ai créée ici, qui s'appelle test. Et vous voyez qu'il m'a, R m'a généré une table Excel, très facile à lire maintenant avec mes résultats euh, de pourcentage donc descriptif, des autres ratios univariés et des autres ratios ajustés. Donc ça, ça a été fait voilà, avec une fonction qui demande un peu de temps à écrire, mais celle-là, je peux l'utiliser maintenant pour toutes mes analyses. Et euh, chaque fois que j'ai une régression à faire, je pourrais mettre mes résultats en forme très facilement. R peut également être utilisé comme un système d'information géographique, un SIG. Donc les cas, que je vous... les cas de fièvre jaune que j'avais dans mon tableau étaient géolocalisés, ce qui me permet de les tracer sur une carte, après avoir téléchargé des fonds de cartes qui, en... En... qui sont également en open, open access sur Internet. Donc c'est ce que j'ai fait là. Le résultat, je vais le trouver dans mon répertoire de travail, une fois qu'il sera créé. Ah il n'a pas fini de créer le résultat, il faut attendre dans une petite seconde euh, ça va venir voilà, là il a terminé, je trouve ici ma carte donc mon ordinateur n'est pas très rapide aujourd'hui voilà ma carte du nombre de cas suspectés par province donc euh, que j'ai pu euh, tracer en fonction des informations euh, géographiques que j'avais dans ma base et du fond de carte disponible euh, librement Voilà, en conclusion, R, c'est un logiciel qui permet de faire des statistiques basiques, euh, des statistiques descriptives, mais également des analyses plus poussées, en, en univarié, multivarié. Euh, vous pouvez faire plein d'autres choses avec R, hein, des simulations numériques, de la modélisation mathématique, d'épidémie. Euh, vous pouvez l'utiliser, donc on l'a vu, comme un, comme un SIG. Les avantages de R, c'est que c'est un logiciel... Euh, très puissant, très transparent, c'est-à-dire que vous avez contrôle sur tout, sur le test utilisé, sur la méthode de régression, ce qui n'est pas le cas dans d'autres logiciels comme SAS par exemple. Et évidemment, l'un des avantages majeurs, c'est que c'est un logiciel gratuit, il n'y en a pas tant. Les inconvénients, donc le revers de la médaille du côté un peu open de R, c'est que c'est un logiciel qui évolue très vite ou plutôt les, les, les développements de, de différents packages dans les différents domaines vont très vite. Donc, c'est assez dur de se tenir à jour. Par contre, vous trouverez toujours de l'aide sur Internet. Il y a une communauté Internet qui est très prolifique. Et donc, un des, un, des inconvénients, c'est que c'est un langage de code. Et donc, évidemment, ça, met, ça demande un certain temps d'apprentissage et vous aurez envie de vous mettre à R que si euh, l'analyse de données représente une partie importante de votre travail. Mais dans ce cas-là, je vous le conseille, vous... ça met du temps à s'y mettre, mais, euh, mais on gagne finalement beaucoup de temps après, euh, une fois, une fois qu'on l'a bien pris en main. Voilà, je vous ai listé ici quelques ressources euh, si vous voulez aller plus loin. J'espère que ça vous aura intéressé, et, euh, et vous avez mon contact si vous avez d'autres questions. A bientôt